Bonjour, euh d'ailleurs série, Taï eu euh, bah voilà, bah quand on a rien à dire, et eh ben bah, on le dit vite, ça donne une petite impression de volume, c'est pas dégueulasse, gars, comme ça. C'est lequel le le quel capitaine C'est peut-être pas le même chez les gars à qui t'aiment, c'est qu'on qu amène que la mienne sur la même, c'est peut-être que la merde que les gars habitaient. Débile faut l'être, je fais toujours le cake dans les cabinets, made in toilette concours de skag avec Eminem Fais le dégueu le décalé, le balé dégâts balé le dégophy, dégропy, dég謝, dég des des mélodies, des mélodies, que le des moddogs, le balé le le balé le le balé le le balé le balé le balé le le du gars, les dans les déguéletes déguéletes les débalé déjolis débalé des débalé des jolies, des débalé comme débalé débalé le débalé débalé débalé débalé débalé le débalé débalé débalé débalé débalé débalé débalé des collégitages, des collégitats tactives, des collégitables, des collégitables, des collégitats, des collégitats, des grands co co chaque cible. Balé les pelules, les cavalets, cavalets, gravats la queue le le cavallet à voler, brèves préven, laquelle le est gavanet, crève en l'occilé, le gavanu pas vané quoi venez pas vané. Que vole pas les vaner, pas vaner, pas vaner, pas venu. parce qu'on est pas qu'à la base on est pas, qu'on est devenu, devenu, devenez Point, À la ligne, as pas dans la marine, tiens, au moins ça saignera pas dans la farine, hein? se passe pas pour un film qu'on va suivre à peine, à la ligne, t'as pas dans la narine, tiens Au moins ça signera pas dans la marine hein, Ça se mine à la batte, pas passe pas pour un film Merde au final fait le tien, on n'y bite rien Et c'est bien ce qu'on veut, faire vite c'est bien Faire bien, c'est mieux Salaud, salaud Et dégage